Ceci est une vidéo qui vous explique comment je fais les vidéos <rire> okay. alors là je suis sur mon canapé avec mon autre chemise euh, parce que je suis en train de tourner quelques vidéos alors je vais vous partager les trois formats allez les quatre formats de vidéos que je fais en ce moment ou quoi quatre manières pour moi de tourner les vidéos la première euh, c'est de faire des faces caméras comme ça donc là je suis chez moi mais quelquefois je suis dehors bref euh, euh, voilà, C'est aussi simple que ça, euh, je parle à l'écran, je fais en sorte qu'il n'y ait pas de bruit euh, autour. Premier format, deuxième format, euh, je suis dans mon bureau, donc là, je ne suis pas dans mon bureau, mais quelquefois, je suis dans mon bureau et puis euh, bah, je parle sérieusement, bonjour, aujourd'hui, et je suis dans mon bureau. Euh, ce que j'aime bien, c'est que mon bureau, bah, il est dédié au business, je n'ai pas besoin de monter, démonter, etc. Troisième format, donc deuxième format, c'est au bureau, face caméra, troisième format, c'est au bureau, mais en train de vous montrer une mind map ou de vous montrer mon écran, de faire un tutoriel, de vous expliquer un concept. et Du coup, ma tête, elle est en bas euh, à gauche et euh, autre format de vidéo, bah, c'est ce format-là. Alors là, pour tout vous dire, je suis en train d'écouter un replay d'un coaching en groupe animé par Mathieu de notre équipe avec nos clients et en écoutant, ça me donne des idées et dès que j'ai une idée, je viens et j'allume la caméra et je tourne ma euh, vidéo, pourquoi je vous partage ces différents formats Ah oui, non, un dernier format, c'est quand je loue un Airbnb et que euh, je fais une journée de tournage. Donc, pourquoi je vous partage tous ces formats Pour vous sensibiliser au fait de passer à l'action, mais pour passer à l'action, il faut le faire d'une manière à ce que ça vous ressemble, qui vous crée de la dopamine, qui ne soit pas trop lourd et pas trop contraignant. Et ça, c'est important que vous compreniez ça. C'est-à-dire que je pourrais vous dire, alors pour faire des vidéos idéalement, il faut euh, J-30, lister tous les euh, sujets, nan, nan, nan, nan, Puis après, vous louez un studio, vous faites ça, vous faites appel à un vidéaste. Le problème de ça, c'est que ça va tellement vous mettre la pression que vous, vous n'allez rien faire. Moi, mon encouragement pour vous, c'est de faire des formats qui sont faciles. Donc là, je parle de vidéo, mais ça peut être de l'écrit, ça peut être des photos, ça peut être des audios. C'est très important que vous comprenez quand on coach, c'est pas la, la qualité technique de euh, votre vidéo qui va jouer. Là, par exemple, bah, il manquerait un peu de lumière ici. Euh, là, pour le coup, j'ai pas branché le micro parce que le micro, il est branché là. Mais est-ce que ça, vraiment, ça vous intéresse Est-ce que vous regardez ça comme vous regarderez une série de Netflix Non, pas du tout. Ce qui vous intéresse, c'est le fond et l'histoire qu'il y a derrière. Et c'est pareil pour... Euh, votre communauté, ce qui les intéresse c'est le fond et l'histoire et euh, le fait que bah euh, vous donnez de l'énergie aussi. Ça ça joue beaucoup. Euh, L'idée pour moi dans cette vidéo là, c'est voilà, vous donner un peu d'énergie, de vous requinquer si vous avez besoin. Maintenant, une dernière chose, j'essaye de d'anticiper vos objections, c'est que tout ça ça prend du temps. Moi, c'est peut-être j'ai fait plus littéralement, j'ai fait plus de 1000 vidéos dans ma vie. Donc même après la millième vidéo, tout n'est pas parfait et c'est OK. Ce qui va être important, c'est que vous vous autorisez à tenter, à passer à l'action et petit à petit que vous acceptez de progresser euh, au fur et à mesure, mais que vous ne vous interdisez pas de faire certaines choses. Donc, euh, par exemple, je peux vous dire de pas faire de montage. Si vous n'avez jamais fait de vidéo, ne faites pas de montage. C'est juste trop, trop, trop de travail euh, pour rien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît et que ça vous donne un aperçu de comment moi je tourne, je suis sûr que dans six mois, je pourrais refaire la même vidéo et je vous aurais dit, bah voilà, bah j'ai un nouveau format où je suis au parc, je suis à l'hôtel, euh, euh, bref. Et si vous regardez mes vidéos YouTube, euh, j'ai eu des vidéos de moi dans la rue, tu vois, euh, euh, de moi en voyage, bref, il y a tout plein de formats, mais écoutez-vous et passez à l'action. La seule chose qui compte si vous avez du mal à faire des vidéos, c'est pas la qualité de vos vidéos, c'est que dans 30 jours, quand je vous pose la question est-ce que tu as tourné des vidéos ces 30 derniers jours et tu les as publiées Que vous me répondiez oui, et euh, voilà. J'espère que ça vous aide. Je suis en train de, de penser au fait qu'on organise des challenges avec euh, les, les membres de notre programme sur comment tourner des vidéos. Euh, mais je suis, je sais pas, dites-moi si ça peut vous intéresser que j'organise des, des challenges, des euh, du contenu que je vous aide plus à créer du contenu parce que pour moi c'est effectivement important ouais dites moi dans le chat si vous voulez plus d'aide pour vous aider à créer du contenu ok c'est pas c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant je fais plus trop maintenant mais en même temps c'est très utile c'est juste devenu très naturel pour moi donc si vous voulez de l'aide sur ça dites-le moi en description je vous dis à très bientôt ciao